Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais voir avec vous quel type de bras droit recruter. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup ce terme sur les réseaux, mais on ne sait pas forcément de quel poste il s'agit. C'est un peu un terme fourre-tout. Et il y a principalement deux types de postes qui sont concernés par cette euh, appellation de, bas droit, de bras droit, pardon et euh, on va faire euh, la distinction entre les deux. Donc, Il s'agit du poste d'assistante et euh, du poste d'OBM qui veut dire Online Business Manager, aussi co connu sous le terme de duopreneur, intégrateur ou directeur des opérations, gestion de projet. Donc la différence principale entre, entre ces deux postes, c'est euh, une OBM ou un OBM d'ailleurs va l'OBM va dire euh, va avoir un niveau de management et de gestionnaire de projet c'est un poste à la croisée entre la stratégie et l'implémentation des projets alors que le, le poste d'assistant ou assistante c'est vraiment l'implémentation des projets Donc, par exemple un OBM ne travaille pas sans assistant mais une assistante ou un assistant peut travailler sans euh, OBM s'il si, euh, y a le CEO, le gestionnaire de l'entreprise qui est là pour l'aiguiller dans ses tâches. Donc l'erreur classique qu'on fait euh, quand on veut recruter, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui on veut recruter et pourquoi. Donc ce qui est important, c'est vraiment de définir une mission, parce que sinon on peut un peu recruter par défaut, euh, et souvent un ou une assistante, parce qu'on va se dire « bon, je suis débordée, je suis sous l'eau, j'ai besoin d'aide, je vais prendre quelqu'un et euh, elle fera un peu comme elle pourra. Donc, un petit rappel euh, que l'assistant ou l'assistante, c'est pas euh, la stagiaire cliché euh, qui va vous amener le café. Euh, certaines personnes ont encore un peu cette vision de l'assistant, c'est pas quelqu'un qui miraculeusement va vous sortir de l'eau. C'est vraiment quelqu'un euh, qui a besoin d'une mission claire et définie pour savoir quelles sont vos attentes. Et aussi, maintenant, surtout dans le domaine du web, il y a beaucoup d'assistants qui ont une posture d'entrepreneur de leur côté parce qu'ils gèrent aussi un business. Donc, c'est vraiment pas la position de stagiaire et chef euh, de projet sur son stagiaire, mais c'est vraiment une position d'égal à égal. Aussi, l'erreur classique qu'on croit peut-être, c'est que un assistant ou une assistante va avoir le même niveau de précision dans son travail que quelqu'un qui est spécialisé. Mais euh, un assistant ou une assistante, c'est quelqu'un de polyvalent qui peut nous aider sur plusieurs missions. Mais on ne peut pas attendre de sa part le même niveau de précision sur certains postes que quelqu'un qui est précisé, qui est qualifié et dont c'est le cœur de métier. Par exemple, typiquement, un assistant ou une assistante peut vous aider sur euh, vos réseaux sociaux mais ce n'est pas un community manager. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que votre assistant pourra reposter vos publications sur vos réseaux si vous lui donnez de la matière. Elle pourra vous aider à la création des visuels, mais euh, aura peut-être besoin d'aide pour la rédaction des textes, pour trouver les hashtags, parce que au niveau stratégique, elle ne saura peut-être pas euh, comment ça marche exactement. Euh, par contre, un community manager, vu que c'est son métier, pourra euh, répondre aux commentaires sous les publications, pourra rédiger lui-même les posts. Vous voyez, c'est là que peut se trouver la nuance. Et c'est normal, parce que c'est complètement deux métiers différents. Et souvent, qu'est-ce qui peut vous aider à décider entre les deux Principalement, ça va être le budget, selon là où vous en êtes dans votre activité. C'est vrai qu'au début, vous avez peut-être moins de budget, et souvent, vous allez peut-être vous tourner plus vers un rôle d'assistant ou d'assistante. Et d'ailleurs, c'est aussi parce que, en fonction des besoins de votre entreprise, parce que euh, un assistant, vous aurez des résultats plus tangibles. Par exemple, allez lui demander de poster trois fois sur, par semaine sur les réseaux sociaux. C'est mesurable, vous allez vite voir si c'est fait ou pas. Alors qu'un OBM, euh, c'est des résultats moins tangibles avec un ROI un peu plus long. Donc parce que souvent ce poste intervient euh, quand le business un, est un peu plus développé. Aussi, euh, avoir une équipe, ça veut tout et rien dire. Un petit rappel, vous n'êtes pas obligé d'embaucher quelqu'un à temps plein tout de suite. Parfois, vous voyez sur les réseaux des entrepreneurs qui ont une équipe parce que ces entrepreneurs travaillent peut-être avec trois ou quatre personnes, mais pas forcément à temps plein. Donc, un petit rappel que euh, les business en ligne, selon la taille de votre business, vous n'avez pas, pas forcément besoin de personnes à temps plein mais de personnes ponctuelles. Aussi, si vous faites appel à des freelances, vous ne vous engagez pas sur euh, le long terme. Donc, une fois la mission terminée, vous pouvez très bien euh, vous dire Ok, j'ai besoin de quelqu'un euh, ponctuellement. Je vais la prendre quelques heures par semaine ou par mois sur cette mission. Vous pouvez aussi envisager un besoin sur plus, du moyen terme, mais faire évoluer la collaboration. Donc, voilà euh, quelques petits rappels. Et si tout ça, ce sont des thématiques qui vous intéressent, euh, on a deux propositions pour vous pour l'année prochaine. Donc vous avez peut-être entendu parler dans ce calendrier l'avant de notre offre de Noël et de notre programme Coach en Mission. Donc ça c'est notre programme phare si vous débutez dans le coaching. C'est un accompagnement sur 12 mois. Et de janvier à juin, donc ça c'est l'offre de Noël, on a ajouté un mastermind vente. L'idée de ce mastermind, c'est vraiment de vous aider à booster vos ventes, de vous retrouver avec des personnes qui en sont au même stade de développement de leur activité. Et l'idée, c'est de vous booster et de vous retrouver plusieurs fois par mois pour mettre en place votre plan d'action pour trouver des clients. Et nous avons aussi le mastermind Ascension. Donc ça, c'est si vous avez déjà des clients coaching, si vous générez déjà du chiffre d'affaires, avec le coaching, on vous propose d'intégrer ce mastermind là pour retrouver un groupe d'entrepreneurs un peu plus avancés et justement discuter de thématiques comme la gestion de projet, comme la délégation, le recrutement, tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. On espère que cet audio a pu vous apporter quelques éléments de réflexion et je vous souhaite une bonne journée